Bonjour, je m'appelle Violaine, je suis en deuxième année de bachelor journalisme à l'ISCPA, et cette année j'ai effectué deux stages, un premier à la Dépêche du Midi et un second chez Ouest France. À la Dépêche du Midi, j'étais rédactrice et j'ai pu aussi créer un format vidéo pour les législatives et pour euh, mon second stage chez Ouest France, j'étais secrétaire de rédaction. J'ai trouvé ce stage par des recherches que j'ai commencé très tôt dans l'année. Ensuite, j'ai envoyé mes lettres de motivation et mes CV, et c'est comme ça que j'ai obtenu mes stages très rapidement. Ma première année m'a confortée dans mon choix. C'était une évidence dès le départ, c'était même une passion, et je ne regrette pas du tout ce choix. Mon conseil serait d'être curieux, de s'intéresser à plein de choses et surtout de multiplier les expériences professionnelles.